« Bonjour à tous mes petits complotistes adorés. Vous avez eu beaucoup de travail cette année entre éviter les injections, réveiller les endormis et ne pas croire tous les mensonges à la TV. Je suis fier de vous et je vous annonce qu'un jour on finira par leur mettre leur seringue là rouge, je pense. Joyeux Noël et vive la liberté !»